Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review numéro 206. Un produit de la SQDC, le joint pré-roulé Jack Herrera, qu'on connaît très bien à Weedman et à la SQDC, de la marque Indiva. On a vu le White Russian dernièrement. Le White Russian, ça vient de la, per de la compagnie Indiva. Et y a aussi le Jack Herrera, C'est les deux euh, variétés de cannabis que Indiva nous euh, nous présente. Pourquoi le Jack rare On l'a dans quatre compagnies à la, à la SQDC. C'est parce que ça produit une grosse production de cannabis quand on fait pousser le Jack rare Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de plantes à la fin de la production. Donc, ça devient rentable. Euh, on verra jamais là, des marques à la SQDC comme Docidos, euh, Glue numéro 4. Ces marques-là, ces variétés-là, excusez, ces variétés-là sont beaucoup plus difficiles à faire pousser. Ils donnent une plus petite quantité de cannabis à la fin de la production. Donc, ça devient moins rentable. Il faudrait qu'ils vendent ces cannabis-là, là, euh, sûrement là, 45$ le 3.5$, pareil comme ce qu'on voit avec Broken Coast. Donc, euh, les compagnies s'attaquent plus aux euh, clients qui veulent pas payer cher, qui veulent du cannabis à 20$ le 3.5$. Euh, le cannabis haut de gamme, c'est pas pour maintenant à l'SQDC. Euh, c'est vraiment du cannabis bas de gamme, du cannabis euh, qui produit euh, des grosses quantités de cannabis, euh, qui est facile à faire pousser, qui n'a pas de complications. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le Blue Dream, le Jack E Rare. Les compagnies font les mêmes, les mêmes variétés, parce que c'est ça ces variétés-là qui sont rentables. Donc, ils vont tous se copier euh, une après l'autre et puis euh, il y aura pas vraiment de compagnie qui va se démarquer avec un produit euh, parce qu'ils vont tous rechercher les, les, les, les variétés de cannabis qui, qui, qui produisent beaucoup et euh, qui ne coûtent pas cher à produire, vous comprenez? Donc, le Jack Air, euh, c'est un sativa seulement à 55%. Donc, c'est un, un hybride, 7 euh, Sativa Indica. Mais avec le temps, euh, les variétés de Jack Herrera que j'ai essayé, euh, je ne sais pas si c'est à cause du phénotype, mais c'était toujours vraiment plus sativa euh, Quand on regarde un petit peu le Jack Herrera, Jack Herrera c'est quelqu'un, ça c'est un être humain. Euh, c'est un gars qui était euh, activiste, euh, qui voulait vraiment là, euh, que le cannabis soit légal. Et, il voulait vraiment que le chanvre, euh, qu'on puisse le produire, hein? le chanvre c'est le cousin du cannabis euh, le chanvre ça ne contient pas de thc moins de 1% et on utilise le chanvre parce que c'est facile à faire pousser les moustiques les insectes ne sont pas intéressés ils sont repoussés par le chanvre et avec le chanvre on peut fabriquer de, de la matière isolante pour euh, mettre dans les murs avec le chanvre on récupère les graines pour pour euh, les écraser pour en ressortir l'huile, soit pour euh, de l'huile pour euh, manger ou euh, de l'huile euh, pour se, se masser la peau, c'est bon pour la peau. Avec le chanvre dans la tige, du chanvre à l'intérieur de la tige elle-même, on, euh, on récupère ça pour faire de la litière pour les animaux, c'est très absorbant. Euh, le chanvre, on peut faire euh, du linge avec ça. Euh, le le chanvre, c'est vraiment une matière qu'on peut décortiquer. Il y en a beaucoup à apprendre. Euh, il faudrait faire quelques recherches. Mais le chanvre, c'est vraiment euh, un alternatif à plusieurs produits. Et avec le chanvre, on peut vraiment euh, faire attention à l'environnement parce qu'on n'a pas besoin de matières euh, comme des insecticides ou euh, de l'engrais euh, super puissant pour faire pousser le chanvre, ça pousse facilement et euh, on peut vraiment euh, en ressortir beaucoup de dérivés euh, avec le chanvre. Donc le chanvre c'est un cousin du cannabis, le chanvre ne contient pas de THC, donc euh, c'est pour ça qu'on entend souvent ça le chanvre. Donc Jack Herrer, cette, c est, c est, ce gars-là qui était activiste, ils ont fait le Jack Herrera en son nom. Euh, cette personne-là est décédée le 15 avril 2010. Donc, là, dans une quinzaine de jours, ça va faire 10 années que Jack R est décédé. Euh, on a lu un petit peu aussi sur euh, le Jack Rare, comment euh, il avait été croisé pour en arriver là. Euh, le Jack RR, c'est. Euh, ça s'est fait pousser avec le Norton Light, mélangé avec du Skunk. Et il y a aussi du Haze, donc le, trois variétés de cannabis euh, mélangées, Pardon, et on nous dit aussi là, que le Jack Herrera, il y aurait peut-être là euh, un petit secret là, derrière ça qu'on qu ne connaît pas exactement comment ça a été poussé. Mais euh, on nous dit là, Norton Knight, Haze, Skunk, ces trois variétés-là ont été utilisées pour fabriquer le Jack Herrera. Le Jack Herre, on nous dit que ça l'aide à la dépression, ça l'aide aussi au stress. Et ça l'aide aussi à quelque chose d'autre. Mais là, Weedman, je suis un petit peu moins d'accord avec ça. On nous dit que le Jack Herrera est bon pour le stress, la dépression et l'anxiété. La raison pourquoi je suis un petit peu. Je suis un peu moins d'accord avec ça. C'est que l'anxiété, c'est quoi? De mon côté, l'anxiété, ce que je connais de l'anxiété. Euh, c'est qu'on réfléchit toujours à la même chose. Ça nous fait penser, euh, si on pense un petit peu à nos dettes de cartes de crédit, bon, on va beaucoup, beaucoup penser à ça. Euh, Puis quand on pense à un sativa, je comprends que c'est pas un sativa à 90%. C'est vraiment un léger sativa à 55%. Parce que les autres plans, là, comme le Skunk, le ace et le Norton Light, il y a des indicats là-dedans. Donc, c'est vraiment là, quasiment un, un 55-45%. Donc, c'est vraiment, euh, hein? vraiment un hybride, c'est vraiment un produit vraiment euh, bien dosé. Mais moi, j'ai toujours pensé que le Jack Herrer, il tirait plus fort sur le côté Sativa. Et le Sativa, ça nous fait réfléchir, ça nous rend créatifs, ça nous fait penser beaucoup. Donc, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le Sativa euh, fonctionne avec l'anxiété. Mais ça, c'est mon avis personnel. Sativa, anxiété, ça ne va pas ensemble. J'ai essayé 3 Sativa sur 4, ça c'est le troisième à la SQDC. 17,59% THC, merci encore à Marc, Marc là, qui me donne beaucoup de joints préroulés. 12$ pour deux joints euh, qui donnent 1 gramme, 0.5 plus 0.5, 1 gramme, donc ça ici c'est un joint de 0.5, euh, c'est comme le White hein? c'est la même compagnie, Indiva qui l'a produit, un long cote ici, on peut couper le cote si vous voulez. J'ai toujours aimé les Jack RR de la SQDC. Il n'y avait pas de cariophilène de goût là, que j'aime pas là-dedans. Celui-là ici, il a pas le goût de cariophilène, mais ce n'est peut pas mon préféré des Jack RR. Euh, Jack RR, on retrouve ça avec Soleil. S-O-L-E-I, hein, -E Soleil, c'est un peu... là. Euh, c'est une, une marque qui est en bas de 20$, euh, Soleil. Euh, ils appellent ça le Renoué. Ils ont un petit peu leur nom, c'est Afria. Qui ont donné le nom euh, Soleil à Soleil, Soleil à Afria. On a mis Renouer leur Jack Herrer de Soleil. Donc Soleil, ils ont le Jack Dubon, Du bon, pas du bon SEDEC, du bon. On a le Jack Erraire à 25$. Euh, Renouer euh, 25,90$ le renoué le Jack Herrera renoué là c'est pas en bas de 20 de soleil, c'est 25.90 mais je l'avais aimé par contre le Jack Herrera de Dubon, je ne l'ai pas essayé et le Jack Herrera le Sunday Special de Riff euh, je l'avais trouvé correct aussi il me semble il me semble que j'ai pas eu vraiment de euh, j'ai pas eu vraiment de mauvais commentaires sur le Jack Herrera. Donc euh, c'est 12 pour deux joints de 0.5 euh, 6$ du joint C'est un goût qui, qui, qui, que, que j'ai connu. Sûrement un autre, un autre Jack Herrer qui, qui goûte vraiment similaire à ça. Donc, c'est très bien. Euh, c'est quand même bien. Quand on parle des terpènes, là, oh my God, qu'il y a beaucoup de terpènes ici. Là, euh, quand je regarde la description de la SQDC sur le jeu pré-roulé, terpinolène, terpinolène, c'est le fruit, hein? paraciménène, paraciménène, c'est la première fois de ma vie que je lis ça, guéiol, guéiol, pinène et cariophilène. Euh... C'est pas mon préféré. Je m'attendais à. Je savais pas qu'on m'attendait, mais je suis content de voir qu'il y a des terpènes que je connais pas. Qu'il y a le cariophilène à la fin. Gayole. Je sais pas si CBD Girl nous regarde en ce moment. On connaît CBD Girl. CBD Girl, c'est une abonnée de Winman. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire avec un crayon. Je me rappelle jamais. Tu sais, tu sais la question que je vais poser. Je me rappelle jamais de la terpène que j'aime pas dans le Great White Shark. Je sais pas si c'est le gaiole. Euh, je suis pas capable de détecter le fruit qui, qui sort de ça. Qu on le reçoit en 3.5, le Jack Errer a été fabriqué en sorte que ça donne beaucoup de résine, donc euh, ce qui colle sur les doigts. Donc euh, pour ceux qui aiment euh, faire un concentré, euh, soit avec une presse, en ressortir là, la, pas la rosine mais la, la Wax, euh, le Jack Errer serait peut-être une solution pour vous parce qu'on nous dit que... C'est beaucoup concentré en résine. Ça a été sorti dans les années 90, euh, aux Pays-Bas, hein? en Anglais. C'est là qu'il y a Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville aux Pays-Bas. Reconnu pour le côté médicinal. Il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix dans les concours de cannabis. Très bonne, très bonne euh, variété euh, connue là, à travers le monde. Donc, euh, c'est quoi les... Qu'est-ce les, euh, qu que ça fait que ça donne sur un rare C'est quoi les, les effets? Euh, ça rend heureux, ça te rend lucide, hein, allumé, créatif. C'est ce qu'on retrouve là, dans les qualités d'un bon sativa. Je vais mettre que ça, quelque chose à part. Là, je viens de penser là, aux Pays-Bas. Euh, je viens de vous parler d'Amsterdam. En général, présentement, on sait que c'est la crise du coronavirus. Euh, le monde sont en confinement, en quarantaine, les gens sont obligés de rester chez eux. Euh, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Ici au Canada, le cannabis est légal. Euh, on est très chanceux, le gouvernement a considéré les boutiques de cannabis un besoin essentiel. Donc c'est ouvert comme les hôpitaux, les pharmacies et les commerces de détail. excusez-moi pas les commerces de détail, les épiceries, pardon. Mais en Europe, il y a aussi le coronavirus, et puis c'est pas légal le cannabis, donc les gens obligés, sont obligés d'acheter le cannabis dans la rue. Le cannabis a monté de prix, les boys. Écoutez, euh, on est-tu chanceux au Canada? La SQDC ne commencera pas à monter des prix. Euh, écoutez, on est chanceux. Le coronavirus est là, on est obligé de rester chez nous, on n'a jamais vécu ça notre vie. C'est de même partout sur la terre. Puis nous autres, le cannabis est légal. Puis le gouvernement, on va laisser ça au vert, Les boys, les girls, il faut qu'ils fument leurs petits joints. Ils ont même laissé des euh, SAQ, euh, l'endroit où on va acheter de l'alcool. Pour que les gens puissent se procurer leur vin, euh, leur alcool, leur spiritueux. Appelez ça comme vous voulez. On est chanceux au Canada euh, malgré tout. Euh, on est du content qu'ils pensent de la même façon que nous mais là, les prix ont augmenté euh, en Europe. C'est l'enfer, là. Euh, je pense qu'il parlait du hashish. Euh, je ne sais pas, ils parlait de, de quelle quantité, mais c'était... En tout cas, ça, ça a presque doublé. Ça a presque doublé, les boys. Euh, genre, peu importe le calcul, là. C'est euh, une augmentation à peu près 80%. Là. Ils m'ont dit, c'était écrit euh, qu'ils achetaient quelque chose à 280 euros. Je ne sais pas c'est quoi, là. Puis, c'était rendu 500 pièces euros. Je ne sais pas quel produit qu'ils parlait, Je ne sais pas si c'était euh, un once de hachiche. J'ai aucune idée. j'ai aucune idée. Mais, ils disaient que c'était de 280 à 500 dollars. Euh, 500 euros. 280 à 500 euros. Donc, de 280 à 500, c'est presque 280 à 560. 560, ça ferait doubler. Euh, en tout cas, je vais le répéter une dernière fois. On est vraiment chanceux au Canada que le gouvernement ait pris le contrôle du cannabis pour que les prix augmentent pas. Euh, C'est sûr que là, il faut faire un peu la file d'attente. J'ai recommencé à appeler le facteur. J'ai recommencé à attendre le facteur. Donc, raison de plus pour aller t'acheter mon t-shirt. J'attends le facteur. Le lien est en bas dans la description. Appuie sur le petit plus pour avoir plus de descriptions. Donne un pouce à ma vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche pour pouvoir euh, être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Va t'abonner à mon Patreon, mon Patreon tu vas voir les vidéos quelques jours d'avance. Et puis j'ai aussi mis les bloopers de Weedman, ce qu'on ne verra jamais sur YouTube. C'est des, des petites gâteries là, que je donne aux boys et aux girls. Donc, le joint ici, là, euh, j'en ai fumé la moitié. Donc, euh, vu que c'est un 0.5, j'ai fumé euh, 0.25, un quart de gramme. Euh, très satisfait pour le 17.59% de THC. Le joint, il roule très bien. J'suis... Pour ce qui est des joints pré-roulés de Indiva, euh, le Jack Herrer, euh, c'est l'effet, l'effet, là. C'est peut-être pas mon préféré au goût des Jack Herrer, mais je l'ai pas. C'est écrit cariophyllène, mais il ressort pas trop tôt, mais il y a peut-être le petit goût, là, euh, du gaiole là. Euh, terpinolène, c'est le fruit, je suis pas capable de ressortir le fruit de là. Parasiménène, ça le siménène, je sais pas si c'est euh, ça, là, le... C'est ça le siménène qui est dans les parfums ou les bonbons. Euh, je pense que siménène, c'est dans les bonbons. Hein, les bonbons à la, la menthe ou je ne sais pas trop quoi. Euh, siménène, c'est les bonbons. Je vois l'image du bonbon à côté. J'ai vu ça quelque part. Quand on parle du goût, ici, terpidonène, je vais aller voir sur un autre endroit pour parler du goût. Donc je vous avais dit que c'était collant hein, à cause de résineux. Ici, on ne peut pas le toucher parce que le joint est déjà pré-roulé. Euh, Bonbon et de cannelle. Goûter de variété, goût de pain. Pourtant, pain, c'est euh, pinène. Ok, il y a Pinène dans le site de la SQDC. Donc ça, ça va bien là. quand je regarde. Je regarde deux sites différents. Mais, je pense que c'est plutôt euh, Siménen, le bonbon. Mais, c'est le Gayol. Gayol, je ne sais pas quest ce que ça veut dire comme goût, mais j'ai déjà eu le Gayol dans d'autres variétés. Puis, je pense que c'est un petit goût que je ne pas là-dessus. Mais, c'est euh, assez goûteux. Euh... Ça a le son goût particulier, ça se démarque. Je ne trouve pas que ça a un goût de pinène, euh, ni c'est quand même la quatrième puis la cinquième terpène euh, d'indiquer sur le site de SQDC. Hein? Vous savez, quand on regarde une bouteille de ketchup ou un, un, un, un aliment avec des ingrédients, le, on, quand on regarde du manger à chat, euh, le premier ingrédient, c'est écrit poulet, Bien, ça veut dire que dans la. l'ingrédient qui a le plus dedans, c'est du poulet. Si on regarde le premier ingrédient, c'est écrit euh, farine de sous-produit de poulet, il y a plus de farine que de poulet, vous comprenez? Donc ici, les terpènes, c'est la même chose. Euh, la terpène la plus concentrée, ça serait terpinolène. Est-ce qu'il y a 5% de terpinolène à l'intérieur? J'en ai aucune idée. Euh, mais s'il y aurait 5% de terpinolène. Ben le cariophyllène, il faut qu'il y en ait moins vu que c'est la dernière. Donc que si terpinolène, il y a 5 paraciminène, c'est la deuxième, donc il y aurait peut-être 4, donc ainsi de suite. Donc, euh, Cario Filen, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de goût là, euh, dégueulasse là, comme on connaît notre compagnie Tweed, marque de commerce, Tweed. Alright les boys, euh, salut à tout le monde de la France et de l'Europe, euh, je sais qu'il y a du monde de la Suisse qui regarde Weedman grâce à mes statistiques, et euh, salut à tout le monde de la Suisse, de la France. Désolé que le cannabis coûte cher, euh, c'est malheureux, man. je n'ai pas de pour vous autres, j'ai pas pensé à ça. Euh, on commence à s'habituer avec notre SQDC, là, on veut plus la perdre, on veut plus la perdre. Euh, <coughs> on veut plus la perdre notre SQDC, si ça part, il faut que ça soit remplacé par d'autres choses, parce que là, on commence à être habitué, puis... Euh, Hein, on n'est pas. Euh, dans dans l'ancien temps, on allait sur notre pusher Puis on avait juste du M39. Puis si t'es pas content, ben va-t'en. Puis Oscar oh, correct. On va m'en prendre pareil. OK. Je te laisse là-dessus. Je vais fumer euh, mon joint de Jack Herrer euh, tranquille. Il me reste 2-3 pofs. Merci encore à Marc. Et puis, euh, très bientôt. Il y a des euh, capsules de la SQDC qui s'en vient. Encore une fois. Voir le houseplant de Indica de Canopy. Le Daily Special de Aurora en Indica. En Indica, exactement. Daily Special Indica, Et puis, Exo Shishkaberry de Exo. Alright, les boys. Fait que, continuez à regarder Winman. 1300 abonnés sur mon Instagram. Vraiment content, les boys. Pourquoi vous vous abonnez à mon Instagram? Pour les photos, mais aussi pour ma story. Je mets beaucoup, beaucoup de choses dans ma story. Je l'utilise beaucoup. Présentement, euh, euh, c'est quand je mets mes lives, euh, j'indique euh, les futures vidéos. Euh, je remercie les boys là, euh, qui m'encouragent sur Patreon. Lâchez-moi pas, je vous lâche pas. Allez acheter mon t-shirt, j'attends le facteur. Livré, qualité, 35$, euh, livraison incluse, c'est euh, American Apparel vraiment de qualité. Tu le laves, tu le laves, tu le laves, le dessin il part pas. La France ça départ pas, ça dé, ça se délave pas. Number one t-shirt, allez-y, il me reste juste des larges. Ciao.